Ton père, il est sûr avec les doudounes Il aime bien qu'on est dans le thème. Ouais, mais avec les lumières, on va souffrir. Il m'a dit, c'est pas son problème. De toute façon, personne ne dira rien dans les commentaires. Tu l'as pas dit que tu t'es sentée enfermée dans ses vêtements Non, je préférais lui faire plaisir. Allez, on les enlève. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais <t 'en> Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je suis accompagnée de Annaëlle. Merci pour l'invitation, Gigi. Avant de commencer l'émission, il a une petite annonce à vous faire. On a changé la partie jeux vidéo. Ça va parler de cinéma, musique et tout ce que j'aime. Ah, c'est cool, ça. Tu vas parler de la PS5. Chut, faut pas le dire. Maintenant, on commence. Et si vous l'avez pas deviné, on va vous parler de... La, la Reine de Neiges. 2 Ah, c'est pour ça, les doudounes. Et ouais, c'est cool avec toi. Il y aura pas la blague du pitch. Hein, quoi Papa, t'es lourd. La Reine des Neiges 2! C'est la suite de La Reine des Neiges. Ouais, je pense qu'il avait deviné, hein. Ça se passe après le premier film. Elsa cherche à apprendre d'où viennent ses pouvoirs. Mais cela met en danger ce royaume. Avec son équipe, elle va chercher des réponses. Ensemble, ils vont devoir sauver le monde. Augustine, Ilya, Emilou, Homs qui joue Adna. Elle joue aussi Fully dans La Guerre du Roi Lion et Heidi dans Heidi. Charlotte Hervieux qui reprend le rôle d'Elsa. Elle fait des trucs de grands que nous, on connaît pas. Donald Renew qui joue Christophe. Il a participé à plus de 50 jeux vidéo. Et il joue Harold dans le film le Dragon. Danny Boone qui joue Olaf. On a entendu de Gomme de requin, mais je pense pas qu'on a besoin de le présenter. C'est lui qui a fait le plus grand succès du cinéma français. Elle est bien chez les ch'tis, mais je pense que c'est un film d'auteur, ça. On a regardé 10 minutes et on n'a pas rigolé. On va passer au truc cool et pas cool. Comme le premier, c'est magnifique. Voilà, c'est toujours un sidekick comique. C'est quoi un sidekick Le sidekick, c'est le meilleurs copains du héros, comme Timon et Pomba dans Le Roi Lion, ou Robin avec Batman. Tout le monde parle d'Elsa, mais l'héroïne, c'est Anna. Dans le 1, elle sauve sa sœur, et dans le 2, je vous raconte même pas. Et René Gag de Delaf après le générique. René Gag, c'est quand il y a une blague qui se répète. C'est ça. Les chansons sont bien, mais elles sont pas mieux que... Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. On va pas dire qu'il est mieux que le 1, mais c'est une super suite. Voilà, on a terminé cette petite critique sur La Reine des Neiges 2. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu. Fais comme moi, abonne-toi. Bon, t'as envie de déjà à quoi je sais pas, je suis entre Mario Phonique ou Mario Party. Vas-y c'est parti, on y va. Bonjour Nous revoilà Alors je suis encore un à... cas accompagnée de Annaëlle. -El. Comme elle était là dans la critique, je vous la représente. Je sais on a on a parlé d'un d'un nouveau truc sur les jeux vidéo dans la critique. Ouais. Tu veux le faire Ouais. C'est parti pour les news de la semaine, la semaine. Le tournage de la deuxième saison des Super Détective a commencé. Après la vidéo que j'ai faite sur la première saison, je suis pressé de la retrouver. On a bientôt les dates, et ça sera sûrement sur Netflix. C'est sur Disney+, qu'on retrouvera un film live, la belle et le Concha. Après les succès de Le Roi Lion cette année, Disney continue. Ça devrait être disponible en mars 2020. Les nouvelles de la PS5, après le kit de développement, et la cartouche SSD, c'est des photos de qui sont arrivées. Prévues pour 2020, on vous donnera toutes les news dessus. il vient de sortir Stadia, la première console en streaming. Le premier retour sans moyen, ça marche, mais c'est un peu cher. Dans la série des chiffres que je comprends pas, Pokémon s'est vendu à 6 millions d'exemplaires. C'est un véritable carton comme tous les jeux Pokémon. C'est pas vraiment une news, mais un truc cool que j'ai fait avec Annaëlle, c'est le matin des fantastiques à Kinépolis. Avant, je vais mettre des animations, des maquillages et plein de trucs pour mettre l'ambiance. La famille Adams fait son retour au cinéma le 4 décembre dans un film d'animation où on pourra suivre les aventures de cette famille de monstres super drôles. Côté cinéma, le 4 décembre sort Jomine Jidoo, la suite, directe du premier. C'est une histoire d'enfants bloqués dans un jeu vidéo avec leur avatar qui va s'en sortir. Toujours le 4 décembre, sur Le Voyage du Prince. Je veux donc que ça pour jouer français, alors je suis obligé de nous parler. C'est la rencontre de Tom et d'un vieux prince. Ensemble, ils vont nous faire découvrir le monde dans lequel nous vivons, la place de l'homme sur Terre et le combat de la nature. Le 22 novembre est sorti le Blu-ray du Roi Lion. Après Cendrillon et le livre de la jungle, Disney n'arrête plus les films live. Le Roi Lion a rapporté plus de 1 milliard. Ils sont pas prêts de s'arrêter. Alors, euh, vous savez pourquoi? Euh, nous sommes euh, so... dans l'image de l'équitation parce, parce que, que moi et Anna Nous faisons de l'équitation et de l'équiphone Et l'équiphone c'est une discipline Alors ah, le allons commencer tout de suite Un contre-trois ou équipe contre équipe Non, ensemble Ensemble, ouais. d'accord Ils sont plus à l'aise Non, voilà Nous ensemble. Tu sais qu'on est deux contre deux ordinateurs Ouais, je sais Bon, Attends. tu prends qui Moi je prends une fille Je suis tout tout fou de moi non, je vais prendre un garçon pour une fois. Allez, prends un garçon alors. Okay. Voilà, ready! C'est un de mes personnages préférés en plus. Ouais, on ah, a tous les de... okay, euh... deux. Ok, deux verts et deux jaunes. Non, deux rouges et deux jaunes. Mais non! Deux verts! Et deux jaunes! Et deux jaunes! C'est vrai. J'ai oublié? Ah, oh, super, t'as un cheval rose! Tu devrais commencer, tu sais. Super saut Voilà Tourne Aïe, j'ai mal Tourne Je décide de sauter Maintenant Je saute comme la vie C'est de l'équiphone ce qu'on fait maintenant Aïe, j'ai mal J'ai fait une faute Bon, c'est pas grave Je saute encore une fois Attention Non J'ai raté Tant pis Tu as du temps Tu peux courir Tu perds du temps, TG Vas-y Yeah ah T'as fait un saut de 5 mètres ou plus encore je sais pas. Allez TG continue TG. Oui, Je me sens tu es si On mettra tous les mots dans la vidéo Elle tu... ne coupera pas Ole Je vais continuer Allez Tiji Comment ah elle s... Comment elle s'appelle la petite souris qui va vite Quoi Comment elle s'appelle la souris qui va vite De quoi Comment elle s'appelle la petite souris qui va vite Comment elle s'appelle la petite souris qui va vivre Ah Speedy Gonzalez Tu es ça Gonzalez Donc je pense que tu fais mieux les kiffens que moi On est premier Mais j'ai pas joué Attends Ah aller. maintenant on sait Oh tu vois mon follet Oh dirait Willow Ok je suis prêt Appuie sur R R, R, R. Oui bon. je... Maintenant oh. R oh. Oh joli tourne avec le joystick oui, et je tourne ah c'est dur en fait. tu fais mieux tu fais mieux l'équitation que moi ah, go t'es es, es beau t'es beau hein t'es beau Anna. Eh j'ai pas, pas fait la faute de toi tu as fait sur les doubles allez accélère accélère voilà je sais pas comment on accélère Attends. c'est R. R non c'est A alors oui ah. c'est A Oh wow, joli! <rire> Attends tourne Mettez t'es en superposition Wouhou La la la ta, ta, ta, ta, ta, ta. Je viens de taper un 20 mètres Je, je m'en fous Fais ah! Oh, accélère Un petit peu Allez faut accélérer maintenant hein. Parce qu'on n'est pas des nuls Ok Wouhou On saute super haut Et tu vois ce avec la vague C'est avec la vague Faut je juste accélérer fou. Accélère Accélère Accélère j'ai raté mmh, En fait, tu as fait la même faute que moi. Finish. Ah, je Est-ce qu'on est mieux Est-ce est qu'on est mieux S'il vous plaît. Oui. Oui, je peux. On est mieux. Eux, c'est des noobs. Les verts. Et si on fait de la nage ou de la course J'ai bien envie. Le 100 mètres Ouais. Le 100 mètres. le 400 mètres Ouais. J'ai bien envie de prendre Sonic, tu vois. <rire> ouais, parce que Sonic, c'est vrai qu'il est rapide. mais Pour courir Ouais. Le 400 mètres ouais. Le 4 x 100 mètres ouais. Les touches, oui Attends Deux deux joueurs Anna, je te propose qu'on fasse un garçon et une fille Comme ça, on a deux filles entre équipes de garçons Ça te va Non, mmh. non <rire> Car <rire> moi, j'ai bien envie de prendre lui <rire> C'est vrai qu'il est rapide en même temps hein. On est 4-4 On est Sonic On est l'équipe de Sonic L'équipe de Sonic aux Jeux Olympiques Ah non, on n'a pas pu euh, euh, euh, C'est moi, ça ah ok, je t'attends Ah c'est mon Ah ok Ah je t'attends, ok je t'ai dit Je t'attends Je t'attends Je t'attends Je suis quatrième, ça va ouais. Ça va Merci, tu m'as fretté super <rire> Ah maintenant je suis elle Dès qu'ils disent appuyer sur R, ça veut dire appuyer sur R. Allez, es bientôt. Merci. Ah, j'ai oublié. J'attends, j'attends. N'oublie pas de faire ce qu'ils te le disent. Vas-y, je suis là. Fais un. Parfait. Non, on est déjà, on est déjà en retard. On, on est les derniers. derniers. On fait la revanche, revanche. Maintenant, qu'on comprend, il faut bien être synchro. Pinaise. Il faut être synchro en fait. Faut être synchro, d'accord C'est ouais. moi le premier, c'est moi le plus. Non, on regarde les personnes, en fait. C'est pas cher. OK, n'oublie pas, il faut être synchro. Synchro, synchro. Je commence à accélérer. Ouais. Go Mais pourquoi tu es dernier en premier Je sais pas. Ah, parce que les autres sont plus loin. Ah les yeux sont plus longs. je euh, pourrais mettre ton boost. Go go go Bam. Mais tu devais pas Ah si Maintenant vas-y, je suis prêt Je suis déjà prêt à accélérer là Mais fais Et Je l'ai fait Ah non T'as raté Il fallait faire direct Je te vois, je te vois, je te vois Je suis premier je t'attends. 1, 2, 3 Yes, on l'a fait Vas-y, vas-y, vas-y Je crois qu'on est deuxième. Ah non, dernier, châssis. Non, on n'est pas dernier. Si on est dernier. Si Ok, j'en ai marre. Est-ce qu'on fait un autre jeu ouais. J'ai pris Wario. Euh, C'est le méchant de Mario. De Mario. Et toi, t'as pris. Shadow Shadow le, je... le meilleur des choses Et aussi, c'est le, le copain de Sonic Oui, aussi Attends, il faut mettre là, comme touche. Je sais pas. Je sais pas. Okay. Ah, ok, c'est bon, je l'ai. Ah Je suis en retard. Quoi Je vois pas les touches Ok, il faut faire ça. Je suis en train de me rafraîchir. Excitation Bam bam bam bam bam bam bam. Allez, allez, allez, allez, allez. Oh j'étais super rapide Je suis premier Je oui suis... Allez, allez Titi Ne sois pas Ne sois pas Ne sois pas dernier Ne sois pas dernier Ne sois pas dernier Quatrième, quatrième. Ne sois pas Je suis Quatrième, tu es T'es septième Je suis septième, ça va, ça va, ça, ça, ça va Ça avant-dernière Ça va Moi je suis. quatrième Bon ça va, je suis pas très. Y'a deux j personnages de différence de nous. Ouais. Oh On a encore. On fait encore une partie et maintenant c'est moi, qui va être le premier Je suis septième, tu es huitième Tu es juste à côté de moi en vrai Oui non je suis cinquième en gros. Et Troisième Qu'est-ce Qu que tu fais Deuxième ah, okay. Bam Je suis premier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 tu penses que euh, tu, tu reviendras faire une vidéo avec moi Ouais. Mais vous savez que Anna, elle a une soeur oui. qui s'appelle Angélique. La prochaine vidéo, ce sera avec elle. Ce sera avec elle. Bon, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas à t'abonner. N'oublie pas à t'abonner et laisser un petit pouce bleu. Bye bye. Bye bye. <rire>